Installez-vous confortablement sur une chaise ou bien sur le sol. Pour cet exercice de visualisation, vous pouvez même vous allonger confortablement sur votre lit. Veillez simplement à couper les appareils qui pourraient interrompre ce moment de détente et de relaxation. Fermez les yeux. Inspirez une première fois profondément par le nez. Vous allez ensuite chasser l'air contenu dans vos poumons entièrement. Expirez complètement par la bouche. Recommencez trois fois jusqu'à vous sentir plus détendu. Plus votre respiration est profonde, plus vous êtes dans un état de détente. Contractez tous vos muscles. Essayez de serrer les poings et de contracter l'ensemble de vos muscles. Puis relâchez en expirant. Recommencez encore. Serrez la mâchoire, tendez les muscles des bras, des cuisses des pieds, puis relâchez encore en expirant. Une dernière fois, tendez-vous pour évacuer les tensions présentes dans votre corps. Très bien. Vous allez maintenant suivre ma voix pendant toute la durée de ce petit voyage ensemble. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes à l'entrée d'une forêt. C'est l'été et le soleil est au zénith. Il fait un temps magnifique. Un peu partout, des fleurs dansent sous l'effet de la brise. Quelques abeilles les butinent. Le ciel est bleu, c'est magnifique. Des nuages paresseux se font la course en silence. Vous sentez la chaleur des rayons sur votre peau. C'est une très belle journée. Face à vous, il y a un chemin de terre qui s'enfonce à travers les bois. Il est entouré par des arbres majestueux. De la mousse verte pousse même contre leurs écorces. En hauteur, sur les branches, des petits oiseaux multicolores piaillent à s'en rompre le bec. Vous décidez de vous avancer sur le petit chemin avec confiance. Les arbres ont beau être immenses, de la lumière perce à travers les feuillages, si bien que vous y voyez parfaitement. Oh Au loin, il y a une biche qui a relevé la tête en vous apercevant. Ne bougez plus L'animal s'éloigne alors dans les forêts. Vous avancez sur le chemin. Une odeur agréable flotte dans l'air. Le long du chemin, vous reconnaissez des champignons sauvages. Un peu plus loin, un écureuil se carapate le long d'un arbre avant de disparaître dans un tronc. Vous vous sentez bien, détendu, en paix et en harmonie avec la nature. Vous avancez encore le long de ce chemin. Il vous semble entendre le bruit d'un cours d'eau. Oui, c'est bien ça il y a un pont le long du chemin qui enjambe une rivière. Vous avancez sur le petit pont de bois. C'est un pont massif. Vous déposez vos coudes sur la rambarde pour observer la rivière à votre guise. Il y a un peu de courant. Quelques pierres dépassent de l'eau. Il vous semble apercevoir de gros poissons glissés dans l'onde. Vous levez la tête. Le soleil est toujours haut dans le ciel. Il est temps de continuer votre petite promenade. Vous reprenez votre marche sur le chemin. Un peu plus loin, vous apercevez un banc qui longe la rivière. Un vieil homme est assis sur le banc. Il a l'air pensif. C'est un vieux monsieur dont il se dégage du visage, une profonde impression de calme et de sagesse. Lorsqu'il vous aperçoit, sa mine s'éclaire. On dirait qu'il vous attendait. « C'est troublant, mais ce monsieur vous dit quelque chose, comme si c'était un ami que vous n'aviez encore jamais rencontré. »« Vous marchez alors dans sa direction. Il vous regarde approcher avec le sourire. Ses yeux sont bleus et profonds. Il est vêtu comme un berger. »« Vous vous asseyez à ses côtés en toute confiance. C'est lui qui commence à parler. Il vous dit qu'il est content de vous voir. Et il ajoute qu'il a plein de choses à vous dire. » Vous l'écoutez alors avec attention. « Tu es quelqu'un d'incroyable. Est-ce que tu le savais, ça » dit-il. « Je t'assure, » ajoute-t-il aussitôt. « Tu as peut-être la croyance de ne pas être à la hauteur la plupart du temps, mais j'ai envie que tu entendes le contraire. Tu es un être magnifique. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu devais le vivre, le bon comme le moins bon. Tout ce que tu as fait, de bien ou de mal, ne compte plus dans cet instant. Tu comprends Seul compte l'instant présent. C'est ici et maintenant que tout se passe. C'est ici et maintenant que tu pourras ouvrir le cadeau caché de la vie. Même si vous ne comprenez pas forcément le sens de ce qu'est en train de dire le vieux sage, vous l'écoutez avec attention. Il reprend. Tu as en toi beaucoup d'amour. Une réserve d'amour qui est sans limite. Et c'est cet amour qui t'a permis de traverser toutes les épreuves que tu devais traverser. Mais maintenant, il est temps que tu te révèles. Le monde a besoin de toi, tu comprends Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu n'es pas un accident, tu n'es pas là par hasard. Tu es sur cette terre pour révéler au monde tous les talents que tu possèdes. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé ce qui faisait ton extraordinaire particularité. Tu as des dons. « Il y a quelque chose que tu sais faire, que personne d'autre ne saura faire à ta place sur cette planète. Et je suis simplement là pour te le rappeler. »« Tu sais, tu as peut-être entendu un peu partout que tu étais nul, que tu n'étais pas à la hauteur. Il y a peut-être des erreurs que tu as commises par le passé, des choses que tu aurais aimé faire différemment, n'est-ce pas ?»« Il faut que tu te pardonnes pour tout ça si tu veux avancer. Il faut que tu fasses la paix avec ton passé. » C'est ce qui va permettre à ton futur de se métamorphoser. Tu es digne d'être aimé, tu es un être magnifique, et en décidant de t'améliorer, tu as pris la plus belle des décisions. Je suis si fier de toi. Le vieil homme vous regarde avec bienveillance, comme s'il s'agissait d'un membre de votre famille. Il ajoute « Prends soin du jardin de ton esprit, cultive de belles pensées, positives et lumineuses, et tu les verras bientôt germer dans ta vie, tu n'en reviendras pas. » Mais tout est pourtant là, c'est à toi que revient ce travail. Tu dois surveiller l'état de tes pensées. Tu dois choisir le positif autant que possible. Lorsqu'une difficulté survient, voilà comme une leçon, une opportunité de grandir et de t'améliorer encore. Personne n'essaye de te punir. C'est ton propre esprit qui est à l'origine des expériences que tu peux vivre. Plus ton esprit est lumineux, plus les expériences que tu vivras le seront aussi, alors fais-y très attention. La rivière coule toujours avec abondance. Le soleil, lui, est toujours haut dans le ciel. Il n'y a presque plus de nuages. Le bonheur est en toi, il ne t'a jamais quitté. Il faut que tu le choisisses, et ta vie ne sera plus jamais la même. Ne t'échappe pas dans tes pensées. Assiste au spectacle de la vie. Sois là aussi souvent que possible et tu verras que la vie essayera de te parler. Elle essaiera de te dire qu'elle t'aime et qu'elle t'a toujours aimé. Tu te sentiras guidé et protégé dans tes choix. Je t'en fais la promesse, c'est incroyable, mais c'est à toi d'ouvrir la porte à toute cette magie. Je ne peux pas le faire à ta place. Le vieil homme vous fait un grand sourire. Il est temps pour moi de te laisser. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Profite de chaque instant, et tu verras, Lorsque la magie viendra frapper à ta porte, tu te souviendras de moi. Il dit et se lève. Vous le regardez alors s'éloigner pour finalement disparaître dans la forêt. Il est maintenant temps de revenir petit à petit à l'endroit où vous vous trouvez. Reprenez calmement contact avec votre corps et avec vos sensations physiques. Quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux.